Bonjour, dans cette vidéo je vais répondre à la question comment devenir trader professionnel. Alors d'abord il faut se mettre d'accord sur le concept de trader professionnel. Pour moi un trader professionnel c'est une personne qui fait du trading euh, de, euh, comme activité principale ou en tout cas qui lui procure euh, son salaire, euh, ce qu'il a besoin pour vivre euh, tous les mois. Alors il y a deux manières de faire cela, soit vous devez faire des études vous faire engager des études de finance de préférence, vous faire engager par une grosse banque, une grosse institution financière, et à ce moment-là, normalement, ils vont vous former, mais euh, il n'est pas certain que vous réussissiez. Hein, donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas parce que vous rentrez dans une banque que vous allez devenir un bon trader et vous allez probablement faire euh, des, des tâches subalternes au départ. Donc, euh, ça, c'est une manière de faire, mais ça va vous prendre quelques années quand même et ça vous demandera donc euh, euh, des études et passer des concours, faire une sélection pour pouvoir entrer euh, donc dans un établissement tel que celui-là. La deuxième manière c'est de suivre une formation et de vous entraîner chez vous et à ce moment-là, une fois que vous avez des bons résultats, vous commencez par un compte de démonstration, ensuite un petit compte réel et puis vous allez petit à petit pouvoir augmenter vos gains et arriver à gagner 2000, 5000, 10 000 euros par mois pourquoi, pourquoi pas plus même donc c'est tout à fait possible et à ce moment-là vous n'avez absolument pas besoin de faire des études, il faut, vous faut juste apprendre une méthode et avoir des bons résultats avec cette méthode. Et à ce moment-là vous pourrez en faire votre activité principale, où que ce soit, vous pourrez euh, vivre où vous voulez, euh, comme moi à Tenerife si vous le souhaitez, ou euh, en France ou dans n'importe quel pays qui vous plaît, puisqu'il vous suffit d'une connexion internet d'un peu de capital et ça une fois que vous êtes un bon trader je peux vous assurer qu'il n'y a aucun problème pour trouver des capitaux. Donc euh, ce que je vous encourage c'est euh, de suivre une formation, que ce soit ma formation euh, ou une autre formation, ne payez pas trop d'argent, gardez plutôt votre argent pour votre capital car euh, les formations les plus chères ne sont pas forcément euh, les meilleures, euh, croyez-en mon expérience. Donc, euh, il suffit d'avoir une méthode simple et efficace et vous arriverez donc à gagner régulièrement de l'argent si la méthode est bonne et si vous avez de la rigueur, de la discipline. Donc, euh, ne soyez pas complexé si vous n'avez pas fait d'études. Vous pouvez tout à fait devenir un très bon trader. Il ne faut pas non plus des capacités intellectuelles extraordinaires. C'est à la portée de tout le monde. Pour autant que vous ayez envie de réussir, que vous vous entraîniez sérieusement. Et à ce moment-là, vous avez toutes les chances de réussir et de faire du trading votre profession. Et je peux vous dire que c'est une manière très agréable de vivre et de gagner de l'argent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.